Allahumma rahmataka Arju falla ila nafsi Torfataainin Wa aslihli kullahu La ilaha illa anta Allahu, nindekarun ninde karun netanyan kam chikuno Enne sondatilek il pikrude En de karingal buluvan Enikuni nanaki terename Ni alade matera